Ouais, et donc, euh, vous exposez depuis combien d'années maintenant, mon peintre ah, hum. Ça va faire près de 20 ans. Je peins depuis plus de 30 ans. Mais bon, j'ai déjà fait au moins une douzaine d'expositions en Martinique. C'est souvent avec la euh, même de par l'intermédiaire de M. José Alpha. Et... dès qu'il y a une expo sur la ville de Chelsea, je participe. Et alors, les thèmes, on voit que vous avez des thèmes assez, assez euh, qui parlent. Par exemple, on a un portrait de Mandela, Obama, Malcolm X, euh, Césaire, et puis Martin euh, euh, Luther King. Donc, euh, vous vous inspirez aussi de l'histoire pour euh, peindre Oui, euh, toutes mes peintures parlent de l'histoire de la Martinique et des hommes, euh, des bonnes voies noires.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 Si on me propose, j'accepte. Donc, il euh, n'y a pas de limite, quoi. Et donc, euh, si on veut vous voir, euh, on, on vous contacte comment Par le centre culturel de la ville de, de Chelscher Oui, vous pouvez passer euh, directement par M. Alpha, ou, ou par un coup de fil, euh, sur mon, à mon numéro, et on discute, et puis euh, je peux accepter. Mais c'est toujours... Ah positif pour moi de faire une, une expo. Et vous vendez vos toiles mais Quand ça soit présent, Mais c'est très difficile. Non, mais je veux dire, vous exposer, ça vous arrive de vendre aussi des toiles Oui, on peut, on peut vendre, mais bon, c'est très euh, difficile de vendre une toile. Et si, sinon, euh, dans votre famille, euh, vous êtes le seul à peindre ou, euh, <rire> oh, ouais. non C'est traditionnel de famille Vous n'avez pas votre, non. Papa, votre moi, maman qui peignait Non, vous êtes non millier, personne non. dans ma famille. Personne dans ma famille ne pratique la, la peinture. Personne. Je suis le seul à peindre et, avez, et donc je peins depuis assez longtemps. Oui, et depuis tout jeune, je dessinais. La et la est nous peinture nous est venue nous longtemps nous après. Et vous avez fait des beaux arts ou quelque chose euh, Des beaux arts Non, je suis autodidacte. Autodidacte vous avez appris par vous-même les techniques de peinture, dessin, tout ça exactement ça. J'ai commencé par le, le dessin. Euh, dans le temps, j'ai dessinais directement au bic, au crayon noir, même avec du charbon. Et la peinture est venue longtemps après. Et j'ai commencé à heures, euh, directement à en peinture la à l'huile. Et, et vos supports, c'est pas que des toiles, ouais, vous, vous peignez sur le bois aussi, non Non, c'est que de la toile. C'est que de la toile. J'ai du coton lin. Et j'ai euh, de la toile de jute que je prépare, Ouais. ça c'est de la toile de jute que je prépare et que je prépare par dessus après. Et donc euh, vous allez être là aujourd'hui et demain euh, donc euh, à Terreville Grand Village euh, dans le cadre de l'événement de la Caravane des Quartiers. Donc on peut venir découvrir vos œuvres ici qui sont exposées. Vous en avez combien Une dizaine qui sont exposées Il euh, y a au moins une dizaine, oui, une dizaine. Il y a ça aussi derrière. Donc vous faites des sacs main avec euh, une amie qui est un aussi. Elle confectionne le sac et moi je fais les tableaux qui sont là-dessus. Ah ouais, en tout cas, on invite euh, nos auditeurs à venir découvrir euh, cet artiste peintre hein, qui fait vraiment un joli travail et, et qui est vraiment euh, intéressant à découvrir. Hein. Mais oui <rire> Bon à chaque fois, j'ai toujours de, de bonnes appréciations sur, sur euh, mes présentations de tableaux. Euh, j'ai fait... Euh, la bibliothèque Chercher en 2020 mm -hmm. pendant un mois et demi et j'ai eu que de bonnes félicitations. Okay. Et vous avez déjà exposé à l'habitation Clément à Clément, non, non, pas encore, pas encore, peut-être dans l'avenir, pas okay. encore. J'ai okay. fait la aussi mm -hmm. avec euh, Patricia Donatien, Victor Charpentier. Et maintenant à Saint-Pierre aussi, il y a une, un bar. Euh... Musée Art Café qui expose à l'étage, à l'étage expose oui, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé, oui. mais pour l'instant je n'ai aucun contact. Et cette personne m'a proposé de bien faire voir hein. ça. Ouais, parce que ça serait bien de vous faire connaître un petit peu partout en parce que oui, mais... c'est joli ce que vous faites. Hein. Oui, mais... Et bien nous, à la radio aussi, eh ben, j'espère qu'on pourra vous inviter un jour dans le cadre oui, il n'y a pas de souci, j'habite ville j'habite euh, à Côté, à grand village, et ce sera un plaisir. Et, oui. okay. et ben, on vous remercie hein, de, de cet entretien, et on, on, on invite donc les auditeurs qui nous entendent là, et qui écoutent l'émission à venir vous découvrir votre vos arts en retard aussi ce que vous faites comment commencer beau Merci. Merci. Merci. Merci, à vous. Merci. Au revoir.